Bonjour, c'est Nehi J'ai la chance de me réveiller le matin sans mon réveil parce que c'est ma passion qui me réveille. Et vous savez quoi J'ai la chance d'accompagner les gens pour deux choses. Régler leurs problèmes quand il y en a et les aider à gagner du temps. Si... Tu as dans ta conception la certitude que pour changer, pour obtenir des résultats, pour avoir des objectifs clairs et les atteindre, il te faut énormément de temps. Bouge pas ce concept, il est pour toi. Trois minutes pour changer de vie, c'est mon challenge vis-à-vis -vis de toi. Trois minutes pour changer de vie, c'est le timing que je me suis donné pour t'impacter, t'influencer avec mon cœur, avec ma passion, pour t'aider à changer de, de, de manière de voir les choses. Parce que des fois... Il tient, ça tient à rien de changer un mot, une phrase, une histoire. Le lancement officiel est prévu pour le 7 novembre. Posez cette date sur votre agenda et notre rendez-vous, ça sera tous les mardis. J'y serai, j'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, attachez votre ceinture parce que ça va déménager. C'était Nahid Rashid depuis Casablanca. He et <musique>